Vous vous posez des questions par rapport à la qualité de votre vie de couple et des relations interpersonnelles que vous vivez autour de vous. Vous, vous posez des questions pour savoir pourquoi votre conjoint revient du travail, il est si silencieux. Vous vous demandez pourquoi il y a tant de divergences d'opinions, de mésententes. Vous aimeriez vivre des relations épanouies, vivantes, harmonieuses, en évitant les chicanes, en vivant de belles aventures et en plus de piquants. Vous aimeriez avoir de meilleures idées favorables, efficaces et pertinentes pour avoir de meilleures relations humaines autour de vous? Vous aimeriez aller dans un environnement de partage pour comprendre les mythes d'une relation inoubliable? Alors venez à la réconciliation familiale par le média de conférence vivre une relation riche et durable. Celle-ci vous aidera à vers un processus de mieux-être convivial. Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter le site wwwrelation durable.eventbright.ca Votre mieux-être convivial nous tient énormément à cœur. Merci à vous! et bonne journée